Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule de Techni news c'est évidemment après ça Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, vous le savez, c'est de l'information autour des nouvelles technologies qui vous permettent de mieux utiliser vos appareils, être au courant de ce qui se passe, des tendances, etc. Que ce soit pour vous à titre personnel ou à titre professionnel. Et puis ça vous permet aussi d'économiser des sous puisque je vous conseille sur ce qu'il faut acheter, pas acheter, etc. Et puis ça permet aussi de faire attention à cette belle planète. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie de le faire. Vous cliquez sur « Je m'abonne » et ensuite sur la cloche pour être certain de recevoir les infos en temps réel. Je commence tout de suite les informations avec Instagram, c'est officiel Instagram Instagram vient de dépasser Snapchat auprès des jeunes au niveau utilisation. C'est pas grand chose, c'est 86% contre 84%, mais c'est quand même à noter parce que Snapchat était quand même historiquement le réseau social qui a remplacé Facebook puisque les jeunes c'est en, en chute libre quand, au niveau de leur utilisation de la fameuse euh, plateforme euh, historique Facebook est en perte de vitesse très très fort au niveau des jeunes. Faites attention au niveau de votre cœur de cible si vous développez vos activités sur le web ça devient très limite, les jeunes ne vont quasiment plus, ils vont en moyenne une fois par mois sur Facebook, pas plus Facebook justement, des nouveautés de la musique dans les stories, c'était plus ou moins annoncé c'est officiel, on peut mettre maintenant alors si c'est pas encore officiel sur votre téléphone ou quoi ok, c'est que c'est en train de se déployer vous savez c'est toujours pareil, mais c'est officiel musique dans les stories, musique un peu dans tous les sens et également j'enchaîne deux infos en une il euh, y a quelques temps, euh, Musical.ly euh, qui avait été racheté et qui s'appelle maintenant TikTok, si je dis pas de bêtises, ma fille m'en parlait ce matin encore. Musical.ly, c'est une application qui a fait euh, euh, des millions et des millions d'utilisateurs et qui fonctionne encore, puisque ça s'appelle TikTok, et ça vous permet de vous filmer avec un fond musical et de faire un petit peu semblant d'être un artiste. Eh bien, Facebook, qui n'en finit pas de copier les uns des autres, que ce soit Tinder, que ce soit YouTube, etc., etc., bref, Facebook essaye de se raccrocher aux branches pour continuer à exister. Facebook développerait une application à la musique qui s'appelle, euh, je ne sais même pas si elle a un nom, si je crois qu'elle a un nom, mais je vous avoue qu'elle m'échappe, mais voilà, à surveiller, Facebook va faire ça avec une reconnaissance des lèvres pour faire semblant de chanter, voilà, c'est dans les tuyaux, il est évident aujourd'hui que Facebook est en train de tout faire pour continuer à envahir le marché, mais surtout arrêter de couler, après on ne peut pas forcément leur en vouloir, vu les milliards qu'ils génèrent. Euh, Google, sur le, la suite à la nouvelle mise à jour sur Google Chrome et eh bien Google facilite le contrôle de, vous, de vos données alors c'est une info ultra rapide, ultra simple quand vous êtes sur la page d'accueil de Google et de Google Recherche vous allez juste en dessous, euh, vous avez un, un, un texte en fait avec un lien hypertexte à cliquer c'est juste en dessous de la barre de recherche vous avez euh, effacé vos, euh, vos recherches, euh, votre historique de recherche donc ça va très très vite et tout ça c'est en rapport évidemment avec la RGPD en vigueur depuis le 25 mai dernier. L'obsolescence programmée, ça vous parle, c'est aussi ma mission que je me suis donnée dans les Techni news par rapport à justement consommer mieux, consommer moins, consommer juste par rapport à la planète, par rapport à l'environnement. Et l'obsolescence programmée, c'est euh, des choses qui sont mises en place par les constru constructeurs, pardon, par les fabricants, pour vous obliger à changer votre télé, votre téléphone, votre tablette, parce qu'à un moment donné, les mises à jour font que... Euh, vous n'êtes plus du tout compatible entre euh, votre appareil et les possibilités que sortent les applications qui, elles, se mettent à jour au fur et à mesure des sorties des nouveaux appareils. Mais, par exemple, moi, j'ai toujours, quelque part derrière moi, j'ai toujours mon, 3, euh, mon iPhone 3, euh, c'est même pas le 3GS, c'est le 3G, je crois, le 3, bref, il filmait pas encore. Je le, je le charge, je l'allume, il fonctionne très très bien, je le trouve assez mignon, il avait des belles formes. Mais aujourd'hui, on, on en est un iPhone qui n'a plus rien à voir. Donc, l'obsolescence programmée, c'est ça. C'est le fait que les fabricants, à un moment donné, font tout pour que vous achetiez, et pour que vous jetiez votre ancien appareil. Il est soupçonné sur certaines imprimantes par exemple, qu'elles se mettent en croix, croix qu'elles se mettent en... elle en, en... Ben, elles fonctionnent plus en fait et, et, et réparer une imprimante ça coûte juste beaucoup, beaucoup trop cher par rapport au prix d'achat de l'imprimante on les soupçonne de faire ça exprès pour que vous en achetiez des nouvelles, c'est absolument scandaleux, mais de toute façon, depuis que les imprimantes contrôlent elles-mêmes par informatique le niveau des cartouches d'encre, on sait très bien que quand vous jetez une cartouche d'encre pardon, qui est soi-disant vide, on sait très bien qu'il en restait dedans, mais à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Donc tout ça pour vous dire que Apple et Samsung en Italie vont devoir débourser, tenez-vous bien, 5 millions d'euros parce qu'ils ont été condamnés par une association, euh, enfin grâce à une association qui a mis le doigt dessus. Euh, avoir pratiqué l'obsolescence programmée, donc ça va leur coûter 5 millions d'euros. Oui, je sais que par rapport aux chiffres d'affaires qu'ils font, c'est pas euh, énorme, mais malgré tout, euh, ça valait le coup de le souligner. Euh, si vous avez des problèmes de surconsommation de data, pour un petit petit rappel pour ceux qui n'avaient pas éventuellement suivi, les data, ce sont les données Internet que vous utilisez quand vous n'êtes pas chez vous quand vous n'êtes pas relié à une borne Wi-Fi. C'est-à-dire, ça passe par la 3G, la 4G, et puis un de ces 4 dans pas très très longtemps, la 5G. Donc ça, c'est des forfaits qui sont... Euh, je sais qu'au Québec il n'y a pas des énormes forfaits, Le, la, la téléphonie n'en est pas, euh, pas rendue à ce que nous on a en France en termes de, de, de, de, de, de quantité de data, ici en France on a, moi j'ai un forfait illimité en data sur mon téléphone mais c'est un des premiers qui est sorti. On commence à voir apparaître des forfaits de 200 Go, de, de 100 Go mais la moyenne aujourd'hui c'est entre 20 et 30 gigas. et bien si vous avez des surconsommations voire des, euh, des, des, des excédents c'est à dire des hors forfaits, surveillez que vous ayez euh, la dernière application de Google Actualité, éventuellement faites en sorte qu'elle ne pas en arrière-plan parce qu'il a été identifié que elle est bourrée de bugs et dans les bugs, elle est aussi, euh, elle vous consomme une data en permanence donc perte de data, perte de batterie, pas cool, un mauvais point pour Google. Euh, j'ai envie de vous montrer un truc, alors désolé pour ceux qui nous suivent à la radio, pour les podcasts, tout ça, j'ai euh, cassé mon ancienne euh, perche comme ça, euh, c'est une perche X. Alors attendez, c'est pas X-Story, c'est X-Sories. C'est euh, une perche à selfie qui est.. Euh, donc celle-là, c'est la nouvelle. Je vous la recommande vraiment parce que regardez, ici j'ai un pas de vis Kodak. Alors là je suis en train de dévisser l'arrière, je dis pour les gens qui me voient pas, qui font que m'entendre. Donc je peux m'en servir comme trépied, mais c'est surtout une perche à selfie qui fait. 1m65 qui va pouvoir vous permettre de faire des plans de folie si vous me suivez sur YouTube, sur Facebook vous verrez que j'ai fait une photo hier avec la perche à selfie, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la photo, elle est absolument géniale elle est tout en alu, elle sort en bleu comme ça elle sort à une vingtaine d'euros sur Amazon sinon elle est en noir à 40 euros, bah oui parce que le noir quand même, ça coûte beaucoup plus cher non ça me fait rire souvent, j'aime bien les appareils qui ont des couleurs et du coup ils sont super moins chers vous achetez un truc orange en principe c'est la couleur que personne ne veut alors que moi c'est ma couleur favorite bref, je vous recommande vraiment cette perche, je vais vous mettre dans les liens euh, dans mon dans mon matériel utilisé je vous mets le lien pour que vous puissiez directement cliquer dessus et arriver dessus vous pouvez mettre jusqu'à un appareil jusqu'à 5 kg dessus et puis vous n'avez pas besoin des si vous n'avez pas besoin du mètre 65 regardez quand vous l'utilisez en, en mode normal elle est juste à une distance tout à fait correcte par rapport à moi voilà c'était presque la dernière info du jour, mais la dernière info du jour, elle est de taille. Moi, je la trouve vraiment très très sympa. Google Maps, qui est vraiment en train de très très fort s'améliorer. Je terminerai sur une bonne note pour Google. Aujourd'hui, sur Google Maps, vous pouvez y coupler votre euh, votre service de musique en streaming, Deezer, Spotify, Apple Music, euh, évidemment euh, évidemment Google Play. Sinon, hein, <rire> ça serait pas logique. Donc, vous pouvez avoir votre GPS euh, directement euh, avec votre musique et en même temps, ils viennent d'ajouter une fonction. Là aussi, attention, c'est peut-être juste en cours de déploiement. Ils viennent d'ajouter une fonction, vous pourrez euh, follower, donc vous pourrez suivre euh, vos boutiques, vos endroits préférés, etc., etc. Et donc, par exemple, pour une boutique, elle pourra aller sur un service spécial, donc si vous êtes une boutique, vous pouvez faire ça. Vous allez sur un service pour pouvoir directement envoyer des informations aux gens qui vous suivent sur Google Maps. Par exemple, dire, bah, aujourd'hui, c'est la semaine de la promo, ou etc., etc., etc. Donc, c'est en train de se mettre en place sur les mises à jour de Google Maps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette TechniNews. News. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager autour de vous. Je vous le rappelle juste avant de se quitter, vous pouvez me suivre sur Radio CNRV, la radio franco-québécoise, la, la, la web radio franco-québécoise qui fait le pont entre le Québec et la France. Vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes en podcast et puis évidemment sur LinkedIn, YouTube, Facebook, etc. Et puis un petit clic sur « Je m'abonne » si ce n'est pas déjà fait, un petit partage, une petite cloche pour être certain de recevoir les infos. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle capsule de TechniNews. News. Ciao, bye bye